Bonjour les amis, et j'espère que vous allez tous bien. A vrai dire, j'ai attendu un moment avant de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler du remaniement du gouvernement. Je ne me sens pas spécialement concernée par ça, mais je pense qu'il est bon d'en parler quand même à un moment donné parce que quoi qu'on en dise, on est quand même sur cette planète et... Beaucoup de choses, même si on n'adhère pas beaucoup de choses euh, de notre façon de voir et notre façon de penser euh, dépendent quand même de ce qu'on vit actuellement. Donc ce fameux remaniement. Euh, on se rend compte que bah, le petit monarque est complètement perdu, qu'il n'a euh, il plus euh, ses, euh, ses dirigeants au-dessus. Donc qu'est-ce qu'il va faire et bah, Il va voir ses anciens compatriotes. Hein euh, et du coup, qu'est-ce qu'il nous fait ben, il, nous ramène, il nous ramène les anciennes ministres de Sarko, hein, le pro-terroriste, celui qui nous faisait péter des bombes un peu à droite et à gauche pour nous maintenir dans la peur. Alors Macron, voyant que ben, le virus n'a pas marché, il hein, ben, y a de fortes chances, hein, et ça c'est juste ce que je dis. Vous n'avez pas obligé d'y adhérer, mais il euh, y a de fortes chances que d'ici euh, quelques temps, on ait encore euh, une série d'attentats euh, pour, euh, pour maintenir la peur, justement, puisque euh, le coup du virus, ça n'a pas fonctionné, les gens ils se réveillent, les gens ils voient que ça n'a pas fonctionné, que c'est juste une grosse, grosse, grosse manipulation. Donc du coup, il bah, va falloir faire peur autrement. Et comment faire peur aux gens autrement Eh bien, euh, c'est en faisant des attentats, en créant des attentats et en faisant en sorte bah, que les gens ils aient vraiment peur et qu'ils comptent sur le gouvernement pour euh, bah, les protéger. Mmh. Sauf que vous avez vu notre, enfin euh, notre, votre, notre, votre, je ne sais plus, ministre de la Justice hein. Ah ben non, mais là, là, là si le message, vous ne le comprenez pas, vous ne le comprendrez jamais. Sérieux, le ministre de la Justice, euh, c'est juste euh, l'avocat le, euh, le plus connu euh, pour défendre les causes perdues. Et quand je dis les causes perdues, ce n'est pas les causes perdues des gens qui ont vraiment des problèmes, des gens qui sont vraiment euh, embêtés, qui ont été accusés à tort, etc. Non, non, non. Il défend des terroristes. Il défend des terroristes. Donc, euh, à partir de là, bah, on est en droit de se poser la question à savoir si, euh, comme je le pense, et comme beaucoup le pensent aussi, euh, Macron a pris des euh, ministres euh, de chez Sarkozy. Sarkozy qui, lui, euh, était... Euh, bah, <rire> De son temps, il y a eu quand même, ainsi que du temps de Hollande, hein, il y a eu quand même beaucoup d'attentats. Et euh, celui que je retiens le plus, puisque je vis euh, sur la côte d'Azur, c'est quand même celui de Nice, hein, qui a quand même euh, qui aujourd'hui encore a des conséquences parce que beaucoup de personnes ne se sont toujours pas remises de cet attentat qu'il y a eu à Nice. Et ce n'était pas du temps de Macron, hein, pour autant que je m'en rappelle, c'était du temps de Sarkozy. Donc, euh, comment porter plainte contre euh, des terroristes qui laissent euh, malencontreusement euh, leurs pièces d'identité dans la voiture hein, Histoire qu'on veuille bien qui c'est et que voilà. Alors, comment peut-on porter plainte contre des terroristes qui se, dé qui se dénoncent eux-mêmes en laissant des pièces d'identité dans la voiture avec un ministre de la justice qui lui-même défend des terroristes. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça, moi ça me fait poser des questions. Est-ce que euh, avec ce système on va dans le bon sens? Je ne pense pas. Je pense pas. Euh, je, je souhaite. Beaucoup disent que Macron va sûrement démissionner avant son, son mandat. Alors déjà qu'il avait dit qu'il allait euh, démissionner euh, pour mieux se représenter, euh, mais quand euh, il s'est rendu compte que si jamais démissionnait, euh, sa place, il ne l'aurait plus, donc du coup, bah, euh, il a changé d'avis, puis euh, il est resté. Ouais. Sauf que Macron n'est plus aux commandes. Bah ben non, puisque... C'est les anciens de Sarkozy qui, euh, qui sont au gouvernement actuellement. Donc, c'est Sarkozy est maintenant qui tire les ficelles. Hein Macron, euh, encore pontin comme il est, bah, il, se, il, il, il se laisse mener la barque par euh, ce cher Sarkozy qui, mine de rien, tire les ficelles dans l'ombre. Voilà, Voilà, moi, ce que je retiens de ce remaniement et de ces euh, nouveaux... Euh, Hein, ministre, En fait, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que euh, la pièce de théâtre continue, il y a juste les acteurs qui changent. Voilà, Au final, euh, en résumé, euh, c'est ça, c'est les acteurs qui changent, la pièce de théâtre continue. Mais encore une fois, je vais vous demander, je vais vous poser la question, euh, est-ce que vous allez euh, euh, adhérer à cette pièce de théâtre encore longtemps. Est-ce que vous allez adhérer à ce jeu Est-ce que vous allez adhérer à tout ça encore longtemps Est-ce que vous ne savez pas dire non de temps en temps Est-ce que vous ne savez pas dire non pour vous protéger Est-ce que vous ne savez pas dire non pour, euh, pour vous-même Est-ce que des gens sont obligés de décider pour vous c'est ça la question à se poser. Alors oui, euh, attendez, moi ce matin j'ai vu un truc, ça m'a fait halluciner en regardant la vidéo de Sylvain Notreta. Euh, la caisse euh, d'assurance maladie euh, nous, nous propose un questionnaire euh, pour savoir euh, où est-ce qu'on en est par rapport euh, à ce virus euh, et par rapport au vaccin. Est-ce qu'on est prêt ou pas à accepter le vaccin alors, euh, à un moment donné, il y a une question. Je vous le mettrai peut-être en lien en bas parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Euh, à un moment, il pose une question à savoir est-ce que vous êtes prêts euh, euh, Je crois que c'est pour accepter euh, euh, le vaccin euh, pour octobre. Non, est-ce que vous êtes prêts Enfin, bon, bref, il nous parle d'un d'une histoire de vaccins et de, de pandémie, de, de, de nouvelles épidémies pour octobre 2020. Alors je ne sais pas si euh, Amélie, hein, euh, qui est le site internet de la, la CPAM, alors je ne sais pas si Amélie, ils ont euh, une boule de cristal, hein, qui peuvent lire l'avenir. Ou si, euh, ils nous préparent gentiment hein, euh, à ce que l'avenir nous réserve, toujours dit, qu'ils prévoient déjà quelque chose pour euh, octobre. Hein. On n'est qu'au mois de juillet. Et eux, ils sont déjà partis au mois d'octobre. Donc, euh, je trouve ça euh, tout à fait euh, génial et hallucinant. Autre chose concernant les masques que j'ai aussi appris ce matin, c'est que des masques, maintenant, il y en a partout. Partout. Alors, euh, du temps où on en avait besoin, on n'en a passé commande, il y en avait pas ses commandes, il n'y en avait aucun. Aujourd'hui, aujourd'hui en plus, parce qu'aujourd'hui on, on nous lève euh, soi-disant euh, l'état d'urgence de la crise sanitaire. Donc normalement il ne devrait plus y avoir de masques nulle part. nulle part, donc ils ne sont plus euh, obligatoires ni dans les restaurants, ni où que ce soit. Hein euh, Levé de la crise sanitaire. Donc, je fais la vidéo. Je me suis même pas rendu compte que c'était aujourd'hui qui relevait euh, la crise sanitaire. Enfin bon, voyez comme quoi, il hein, n'y euh, a pas de hasard. Donc, je vous disais donc les masques. Et ben, les masques ils arrivent maintenant ouais, et ils arrivent maintenant. Maintenant que euh, l'état d'urgence, de la crise sanitaire est levé, ils nous amènent des masques. Mais alors, ils nous en envoient tellement, tellement, tellement que ben, on ne sait plus quoi faire. Alors, ces masques-là sont pour des gens qui travaillent. Euh, dans le bâtiment, dans la cirurgie, dans des trucs comme ça, hein. on, on en voit des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et euh, le problème, c'est qu'il bon, bah, euh, n'y a plus de place pour les un, un, un, entreposer. Donc, ils sont obligés de les entreposer dans des endroits, euh, bah, des endroits euh, là où ils ont de la place. Sauf que là où ils ont de la place... Bah, C'est euh, des pièces euh, qui n'ont pas de clim, qui sont refermées et où il fait quasiment 60 degrés euh, température ambiante dans la pièce. En sachant que ces masques ont quand même, euh, euh, ont quand même le tour d'oreille élastique, on va se dire que dans 3-6 mois, euh, les masques seront caduques parce qu'ils ne tiendront plus le à partir d'un certain degré de température, euh, les masques deviennent obsolètes. Hein et ben, euh, il va y avoir des milliers, euh, des milliers, des milliers de masques, voire des millions de masques qui vont être obsolètes d'ici euh, ben, la prochaine grippe. Parce qu'on les aura mis dans des endroits euh, qui ne sont pas adaptés et appropriés pour la bonne conservation de ces masques. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on doit en tenir comme, comme, euh, comme conclusion euh, ils, ils sont en train de préparer la seconde vague, ils regardent un petit peu, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas Qui adhère qui adhère pas au masque oui. Qui attend le vaccin avec impatience ou pas euh, Qui est d'accord pour se faire pucer ou pas Qui est d'accord pour se faire vacciner Qui est d'accord pour mettre la prise sur le portable Etc. Etc. Etc. Je pense que c'est assez clair. Hein? Euh, je je n'ai pas euh, besoin de vous en dire plus. Hein? Je crois que c'est assez clair. Et euh, que bon, bah c'est euh, maintenant à vous de, de faire ce que vous avez à faire, ce que vous dicte votre cœur. Je vais vous mettre en dessous sûrement euh, certaines vidéos qui m'ont beaucoup plu, que j'ai vu ce matin, que j'ai d'ailleurs posté sur ma page j'ai vu ce matin parce que qu'elles euh, nous, nous disent vraiment euh, de, de long en large de, de, comme vous voulez euh, ben, ce qui se passe actuellement. Certaines, enfin euh, la plupart euh, le disent comme avec, avec un peu d'humour, parce qu'en fait les mauvaises nouvelles vont mieux les annoncer avec de l'humour, hein, ça passe mieux. Hein. Et euh, les gens sont, ont moins peur et sont moins traumatisés. Euh, autre chose, l'autre fois, je suis sortie et je ne peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher dès que je vois qu'il y a des gens qui sont un peu ouverts d'esprit. Moi, il faut que je parle. Donc, on parlait comme ça avec euh, certaines personnes. Et euh, quand je leur ai dit, moi, je ressens, je ressens très fortement que d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose, euh, quelque chose de très important qui va se passer, quelque chose de fou. Et là, on me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous annonces là Tu nous annonces la fin du monde, la planète va sauter et tout ?» Je dis « Non, non, non, non, non, non, non, je te parle pas que la planète va sauter, je t'annonce pas la fin du monde telle que tu le vois toi, non, non, non, non, c'est juste quelque chose au niveau social, économique, spirituel, je sais pas, ou peut-être les trois à la fois d'ailleurs. » c'est fort possible, fort probable et ça serait même, euh, je pense, tout à fait logique puisque les trois s'entremêlent et c'est euh, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer j'en suis persuadée, regardez bien la vidéo que je vous fais aujourd'hui hein. on est le 10 juillet et euh, il est euh, 9h20, euh, je vous fais cette vidéo et je vous dis que d'ici euh, la fin de 2020, euh, il va sûrement se passer quelque chose de très très important je ne sais pas quoi encore je ne sais pas quoi encore c'est juste un ressenti voilà il va se passer quelque chose je sais pas quoi mais euh, tenez-vous prédit euh, préparez vous ceux qui sont pas préparés préparez vous à quelque chose de bah, qui va sûrement ouvrir les yeux à certains et qui va conf conforter les autres dans ce qu'ils savaient déjà voilà donc cette vidéo c'était pas pour euh, <coughs> pardon cette vidéo c'était pas pour ce n'est pas pour vous faire peur, au contraire, vous voyez bien, j'ai absolument pas peur. Moi. Euh, juste pour vous dire, préparez-vous, préparez-vous, parce qu'il va y avoir euh, du déménagement, il va y avoir du nettoyage, il va y avoir euh, des choses importantes qui vont se passer. Alors euh, préparez-vous et euh, que vous soyez prêts. Euh, euh, surtout euh, ne pas avoir peur. Hein. C'est primordial ne pas avoir peur, euh, rester centré. Et euh, vous savez, c'est comme quand il y a des grandes tempêtes. Hein, euh, vous vous mettez à l'abri, vous vous protégez, vous attendez que ça passe et puis bon, voilà, c'est fini. Hein, euh, si, euh, si vous êtes euh, dans l'amour, dans la paix, il euh, n'y a absolument pas de raison que vous soyez impacté par quoi que ce soit. Et euh, Moi, je ne le suis plus. Sérieusement, je ne le suis plus. Euh, avant, j'avais peur. Enfin, euh, je sais pas que j'avais peur, c'est que euh, j'étais impacté quand même par... Euh, par ce qui se passait, euh, maintenant je ne suis plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait toutes les vidéos en disant non, non, non, je n'accepte pas. C'est vrai que je n'accepte pas, que je n'accepte toujours pas et que je n'accepterai jamais. Mais en partie c'était pour euh, pour me convaincre moi-même que je n'acceptais pas, quoi, pour me dire non, euh, tu n'acceptes pas. Aujourd'hui je n'ai pas besoin de me convaincre, je sais. Mon cœur m'a parlé, mon cœur m'a dit, j'ai fait beaucoup de... J'ai fait beaucoup d'introspection. je suis beaucoup rentrée euh, dans mon cœur, je suis beaucoup rentrée en moi, j'ai fait beaucoup de, comment vous dire, pas, pas vraiment du nettoyage, oui, mais euh, surtout, euh, je me suis libérée de beaucoup de choses, j'ai compris aussi beaucoup de choses parce qu'on en apprend tous les jours et on comprend tous les jours et euh, j'ai compris beaucoup de choses et euh, du coup bah, euh, je suis euh, de plus en plus en connexion avec, euh, avec euh, la paix, le bonheur et donc euh, je suis euh, euh, c'est pour vous dire les, les gens avec les masques dehors euh, ça me passe au dessus de la tête euh, moi si on m'oblige à mettre un masque je ne mets pas euh, même si je dois aller quelque part euh, pour des raisons X ou Y, je ne mets pas de masque. Je ne mets pas de masque. Et bon, d'autant plus maintenant qu'on n'est plus obligé. Donc, euh, vu que euh, tout, tout ça a été relevé, donc soit disant on n'est plus obligé. Mais même si on est obligé, je ne changerai pas mon fusil d'épaule, je ne mettrai pas de masque. Je ne me ferai pas vacciner. Je ne me ferai pas tester. Et euh, je n'adhère toujours pas. Mais aujourd'hui si je n'adhère pas, c'est parce que euh, je suis en paix je suis en paix avec moi, je suis en paix avec ce que je dis, je suis en paix avec ce que je pense. et euh, du coup c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple de ne pas adhérer euh, parce que je ne vois plus ça comme étant ma vie mais je, voyais, je, je suis observatrice de ce qui se passe tout simplement. Euh, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Je suis juste observatrice, voilà, j'observe. Alors, Je fais des commentaires, oui, mais en famille, je fais des commentaires, mais euh, voilà, sans plus. Je ne me sens plus impactée par quoi que ce soit, euh, j'évite le plus possible de regarder tout ce qui est les journaux et tout, euh, non pas parce que j'ai peur d'être impactée, mais juste parce que je n'adhère pas. Euh, je sais qu'ils racontent euh, des bêtises. Ils vont vous sortir euh, une vérité mélangée euh, dans tout leur phaltra de mensonges, tant et si bien qu'on ne verra même pas ce petit bout de vérité. Mais au final, euh, quand j'y repense, euh, déjà depuis toute petite... Euh, je n'aimais pas regarder les infos, moi c'était la guerre avec mes parents pour regarder les infos parce que euh, mon père voulait toujours regarder les infos de 20h et moi euh, je préférais regarder la 3 parce que sur la 3 il y avait euh, des trucs drôles, il y avait des trucs marrants et moi je préférais regarder ça. Moi les infos ça m'a toujours fichu la trouille, j'y suis pour rien depuis toute petite, depuis toute petite je n'ai jamais adhéré aux infos ça continue aujourd'hui, maintenant je comprends pourquoi, voilà, parce qu'ils euh, nous racontent que des mensonges et que ça nous, nous invite à, à vivre dans un mensonge perpétuel, et euh, voilà, je, je n'adhère je pas, donc du coup, bah, euh, quand il euh, y a les infos, euh, je fais en sorte de ne pas être devant la télé, parce que forcément je ne vis pas toute seule, et que les gens qui vivent avec moi euh, sont parfois, aiment parfois regarder euh, ce qui se passe, histoire euh, des fois des, des fois qui sortirait une bonne nouvelle hein, on ne sait jamais hein, euh, mais bon en général les bonnes nouvelles sont suivies de mauvaises ou précédées d'ailleurs peu importe donc du coup la bonne nouvelle bah on n'y fait pas gaffe hein, puisque il y a d'autres mauvaises qui sont à côté donc euh, les bonnes nouvelles on n'y fait pas gaffe du coup je n'adhère pas par contre je suis en train de réfléchir à savoir si je ne vais pas vous faire euh, des vidéos <rire> afin de, de regarder les absurdités euh, des journaux, en fait. Ouais, voilà. euh, regardez les journaux, regardez ce qu'ils nous disent et euh, vous faire des vidéos avec euh, les, ce que j'ai observé, ce que j'en ai retiré. Et, euh, ça peut être intéressant hein, remarquez, hein, pourquoi pas hein, Même si je n'adhère pas au système, il y en a d'autres parmi vous qui y adhèrent encore. Et euh, pourquoi pas faire euh, des vidéos pour euh, démontrer, justement euh, décortiquer euh, euh, bah, tout... tout, tout toute cette grosse mascarade, en fait. Hein, voilà. Donc, je vais vous laisser. On est donc vendredi 10 juillet 2020. Il est 9h30. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vais réfléchir à cette histoire de, de vidéos. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut être ce qui se passe dans le sud, comme dans toute la France. Ça dépend des vidéos que je vais, enfin des, des informations que je vais recevoir. Ça peut être intéressant. Euh, les vidéos risquent d'être un petit peu plus longues si je mets des, euh, des compléments, euh, des informations, etc. Donc à voir. Euh, je, vois, je vais, euh, je vais, euh, je vais étudier le coup. Je vais étudier le coup. Ça peut être intéressant. Peut-être que oui, ça peut être intéressant. Voilà. Bonjour, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et puis profitez du soleil et profitez du beau temps. Profitez de cet été, hein, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire encore. Ah oui, parce que ça change tout le temps, donc on ne sait pas. Donc profitez du moment présent. Voilà. Le le truc c'est de profiter du moment présent ne vous posez pas de questions sur le futur ne vous posez pas de questions sur l'avenir euh, restez là, restez présent restez ici et maintenant et vous voyez bien que ici et maintenant ça va donc si ici et maintenant ça va même quand vous regarderez ma vidéo qui ne sera pas le ici et maintenant que j'ai moi actuellement mais qui sera le vôtre propre ça ira ça ira parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Voilà. Donc, euh, soyez en paix, soyez dans votre cœur, soyez en amour, soyez euh, les êtres divins que vous êtes, soyez euh, l'amour, tout simplement. Donc, euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de la vie, profitez de la vie. Je vous aime. Bye